M. Bassam taran vous êtes professeur de géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises, porte-parole du rassemblement pour la Syrie à Paris et spécialiste des questions internationales. M. Taran, saisissant de la Syrie, vous le savez, vous êtes au courant de l'actualité, vous suivez de près l'actualité syrienne. Il y a eu ces derniers jours les discussions entre les délégations du pouvoir syrien et de ce qu'on appelle la coalition nationale de l'opposition. Et, dans la foulée, une vidéo a été mise sur le net, en ligne, dans laquelle on voit l'ancien ambassadeur français à ah, Damas, M. Éric Chevalier, avoir des échanges houleux avec la coalition, et dans laquelle on voit également qu'on parle de la nécessité d'armer des rebelles. Cette vidéo semble daté d'il y a un an, mais on a tout fait pour euh, feindre, pour faire semblant que, voilà, cette vidéo, euh, ces échanges houleux entre l'ambassadeur français Eric Chevalier et, et le dirigeant de la coalition, euh, ça concerne, en fait, Genève 2. Euh, voilà, vous avez tout dit. Euh, merci, Monsieur Nochostin. Donc, effectivement, sur le net, il y a une vidéo qui fait rage et qui a été vue des dizaines de milliers de fois, elle a été mise le 13 février avec le titre Genève 2. Et effectivement, tout le monde s'est précipité croyant que c'était un euh, nouvel épisode de cette euh, euh, mésentente entre, entre euh, l'ambassadeur de France, Éric Chevalier, et la coalition. Mais quand on compare... La vidéo avec celle qui a été mise l'an dernier euh, au printemps, on voit que c'est exactement la même vidéo, sauf qu'il y a une sorte de zoom, c'est-à-dire qu'elle est, qu est montrée d'une manière beaucoup plus claire, plus large sur l'écran, et le son est plus net que celui de l'année dernière. Mais en fait... C'est de bonne guerre, parce que dans cette guerre médiatique, euh, il y a des falsifications. Là, euh, la seule, si vous voulez, note euh, qui est fausse, euh, c'est que c'est Genève 2, alors que ce n'est pas Genève 2. Mais ça sous-entend, c'est bien malicieux et judicieux à la fois, ça sous-entend que peut-être Éric euh, Chevalier, son excellence, a eu... Euh, encore des prises de bec, on dirait, avec certains leaders, mais cette fois-ci, il était beaucoup plus prudent et il a fait attention de manière à ce qu'on ne le filme pas. Hein, c'est fort possible. Euh, donc, on assiste à, euh, comment dirais-je, un fait, un épisode de cette guerre médiatique, mais c'est quand même intéressant à analyser, parce que cette vidéo n'a pas été si regardé l'an dernier. Et là, en mettant le titre Genève 2, elle a un grand succès. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il faut être trilingue pour la décrypter, parce qu'on parle anglais, enfin... Euh, anglais parlé par euh, pas des locuteurs natifs, donc c'est peut-être plus facile ou plus difficile à comprendre. Donc il y a de l'anglais, du français également par des natifs et pas natifs, et de l'arabe euh, par des natifs. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en rend compte de quoi dans cette euh, vidéo euh, C'est que la coalition se fait engueuler carrément par l'ambassadeur, parce qu'ils lui ont promis 22 leaders, et ils ne sont que 8. Et il leur dit, eh bien, vous avez dit ça, on, on va de l'escalier. Et là, alors, certains euh, ne vont pas être très contents, vont se vexer, monter sur leurs grands chevaux, et dire que c'est une vexation, une humiliation du peuple syrien. Euh, et alors, il y a une précision, l'autre lui dit, « Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et, et il dit, « Moi, d'habitude, il me parle en utilisant « tu ».« et Pourquoi il m'a vous voyé Donc là, c'est qu'il s'adressait à nous comme représentants du peuple syrien, et du coup, quand il nous vexe, il vexe le peuple syrien. Et moi, je lui j'ai exigé de lui des excuses, euh, alors ça s'envenime, le temps monte, finalement, Eric Chevalier quitte le salon, mais euh, n'empêche qu'on a des éléments... Euh, intéressant, c'est que, paraît-il, il juste avant, il leur aurait dit, c'est nous qui vous avons euh, euh, aidé, formé, on sait bien que vous n'êtes pas un représentant du peuple syrien. Hein? » Ce passage n'est pas très net dans la, la vidéo. Par contre, ce qui est très clair et audible, c'est l'histoire de 22 ou de 8, c'est l'engueulade, c'est peut-être le ton assez... Euh, dirais-je, euh, agressif et soutenu euh, de la part euh, de son Excellence, notre ambassadeur français, et, et la réaction des Syriens. Et l'élément qui est important, c'est qu'il leur dit « vous n'aurez pas d'armes ». Et là, la réponse de certains de la coalition syrienne, c'est que « qu'est-ce que vous nous avez donné comme arme euh, pour que vous arrêtiez ?» C'est-à-dire, il sous-estimait les dons en armes de la part du côté français. Mais il ne nie pas le fait que la France a bel et bien livré des armes à la coalition. Mais ce qu'il regrette, c'est que ce ne soit pas des armes en grande quantité ou de grande qualité. Mais là, ce qui est encore un peu euh, rigolo dans la vidéo, c'est qu'on voit euh, un grand salon, n'est-ce pas, un grand hall, un grand hôtel, et puis on voit un membre de la coalition, je ne vous dis pas le ventre ou la panse qu'il a. Hein, et là, celui qui a, qui a filmé euh, s'est attardé, n'est-ce pas, euh, sur euh, cet homme ventru, représentant du peuple syrien, et qu'en pensez qu'on les appelle le club des cinq étoiles, parce que euh, ces, tous ces membres de coalition euh, se baladent avec des cartes, euh, des cartes bleues offertes par euh, le Qatar ou euh, le Royaume Saoudite, et en même temps, ils logent toujours dans des cinq étoiles, et ils parlent d'aide au peuple affamé, mais allez voir, franchement, euh, ils... Enfin, ce n'est pas des gens qui souffrent de la famine, bien loin de là. Alors, pour conclure, je vous dirais euh, peut-être qu'on aura des vraies vidéos de Genève 2, une vidéo cachée, une caméra cachée, et qui nous dévoilera autre chose. Mais euh, ce qui est bien dans ce qu'a dit euh, M. Chevalier, M. l'ambassadeur, c'est qu'il a pressenti qu'il y a une absence de leader et que même en mettant tout, en exigeant qu'il y ait plusieurs chefs, ça ne fait pas le poids. Euh, ça, si vous voulez, euh, cette sortie contre la délégation syrienne, à l'époque, était très significative et traduit un malaise. Moi, honnêtement, je plains, Monsieur Chevalier, d'avoir affaire à des gens aussi nuls et médiocres. Mais c'est peut-être un bon commis de l'État, même dans son rôle d'ambassadeur, il faut qu'il supporte. Bah, espérons que tout ça va se terminer rapidement et on va faire l'économie de toutes ces scènes qui n'honorent pas la France ou les soi-disant représentants du peuple syrien.